Bonjour, moi je suis batman Akulibali. je suis gestionnaire de programme à Agvo Afrique de l'Ouest dans le bureau de Bamako et je suis ici avec monsieur Ali Tiam du Laboratoire National de l'eau pour m'entretenir avec lui sur ce qu'il pense de notre outil de euh, test de qualité d'eau Agvo Cadisfly. Fly. Monsieur Tiam, bonjour. Bonjour, moi je suis Ali Tiam, chef de section hydrocycologie au Laboratoire National de l'eau. Alors, euh, j'ai connu euh, cet outil euh, Agbo Cadiz à Fly à travers euh, un atelier organisé avec la DNH à CAI. Alors, j'ai trouvé que euh, l'outil est euh, vraiment bien parce qu'il est léger, performant, euh, facile à transporter et surtout s'il s'agit de faire plusieurs points de goût. Sur un territoire basse comme le Mali. Alors, euh, moi je trouve que c'est un bon outil. Alors, le laboratoire national, en tant que responsable de la qualité des ressources en eau, ne peut que souhaiter la bonne collaboration. Merci beaucoup, M. Tian. Merci. L'équipement et l'analyse du laboratoire. Bon, il y a Cadiz slides qui peut faire plusieurs paramètres, par exemple. Voilà la taille du smartphone et la taille du supplément. Hein, pour les nitrites et les nitrates, hein, ce n'est pas facile de transporter ça sur le terrain. Hein. Voilà, c'est des équipements vraiment. C'est vrai, il y a la performance en manière pour donner lourd.